Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va sortir un peu de l'ordinaire, c'est un peu comme sur Rockstar mag j'ai fait le même genre de vidéo parce que pour pallier au manque d'actualité, on l'a vu, il y a eu un mois de février assez violent sur Naughty Dog Mag, mais depuis le mois de mars... On n'a pas trop d'actualité, donc pour vous proposer quand même du contenu, je me suis dit que ce serait sympa de revenir sur l'ensemble des jeux Naughty Dog et savoir en fait quels sont les meilleurs jeux Naughty Dog euh, bah, sortis à ce jour selon la presse mondiale. Donc on va faire un classement de 17 jeux euh, qui seront établis en fait selon les notes euh, que l'on a pu avoir sur Metacritic. Donc Metacritic, c'est un site qui regroupe toutes les notes mondiales dans le jeu vidéo, dans la presse cinéma, etc. Euh, bon, il n'y a pas tous les sites du monde non plus, en fait, c'est ceux qui adhèrent au programme. Mais du coup, ça nous permet d'avoir une moyenne globale et un petit peu plus objective puisque ce n'est pas seulement 2-3 personnes qui testent le jeu, mais on est sur des moyennes entre... Euh, 20 et 50 tests Donc forcément vous voyez ça vous fait une moyenne Quand même euh, voilà qui, qui parle, qui est un peu plus Objective, hein. donc sur ce Classement malheureusement il y, y a que 7 jeux qui ne seront pas Intégrés, à savoir bah, les 7 Premiers jeux Naughty Dog qui sont Ski Crossed Dream Zone, Keef the Fifth, Ring of Power, Way of the Warrior Crash Bandicoot et Crash Bandicoot 2 euh, Tout simplement Parce que euh, bah, à l'époque où ils sont sortis Metacritic n'existait pas donc le tout premier jeu Naughty Dog qui va être intégré dans ce top, c'est Crash Bandicoot 3 en 1998 et ensuite les 17 productions Naughty Dog qui sortiront eh ben, entre 1998 et début 2022 avec Uncharted Legacy of Six Collection feront partie de ce top. Du coup, eh ben c'est parti on attaque directement avec le 17ème jeu, c'est Jack X, qui possède une note metascore de 76%. Il y a eu 46 tests qui ont été faits pour ce jeu sorti en 2005. Donc Jack X, c'est le quatrième opus de Jack and Dexter, c'est tout l'univers de Jack and Dexter. En version course alors c'est pas du karting comme crash Team Tra crash team racing mais c'est euh, des courses de vaisseau. et effectivement c'était pas le meilleur jeu Naughty Dog à ce jour hein. euh, c'est pas vraiment moi aussi c'est l'un des jeux que j'apprécie je, le moins donc il est donc tout naturellement 17e de ce top 17 des meilleurs jeux Naughty Dog de tous les temps et on passe directement à la 16e position avec Jack and Dexter trilogie, sorti en 2012, qui obtient la note Metascore de 81% avec 43 tests. Donc déjà, on a un gap, c'est-à-dire que tous les jeux Naughty Dog ont au moins 80%. Donc là, pour vous dire un petit peu, euh, entre... 50% et 60%, c'est des jeux très moyens qui euh, sont pas terribles. En tout cas, 50%, c'est de la merde. Hein, on va pas, on va, on va utiliser les termes. De 50% à 60%, bon, c'est des jeux très moyens. De 60 à 65%, c'est des jeux moins. À 70%, c'est des jeux moyens. De 70% à 80%, ça commence à être des jeux plutôt pas mal. C'est des jeux bons. Voilà, c'est des jeux bons. A partir de 80% jusqu'à 90% c'est quand même de très bons titres euh, qui, qui, voilà, qui ont fait leurs preuve. De 90% à 92-93% c'est de très très bons titres et au delà 93% ça devient très rare, de 93% à 95% ça devient très rare et au delà de 96% bon ben là c'est des trucs que, si vous ne l'avez pas fait dans votre vie c'est que vous avez raté votre vie de gamer hein. on, va, on va utiliser les, les termes, donc déjà c'est incroyable de voir que bah, sur 17 jeux Naughty Dog, 16 font partie de ce top 16 enfin euh, de ce top 17 avec donc 80, 81% pour Jack Dexter Trilogy qui était une, une, une un remaster enfin oui un remaster sur PS3 et PS Vita qui regroupait les trois premiers Jack and Dexter. 15 e on attaque directement le top 15, c'est Jack 3 avec un score méta euh, critique de 84% avec 55 tests effectués. Ce jeu sorti en 2004, les troisièmes aventures de Jack Annexter qui sont donc pas les meilleurs selon la presse mondiale et ça va être très intéressant de voir dans les commentaires et ben ce que vous en pensez vous euh, quel est le meilleur Jack, quel est le meilleur Uncharted quel est le meilleur jeu Naughty Dog d'ailleurs on va voir en fin de vidéo pour que vous fassiez votre propre propre top, ça pourrait être vachement sympa. On attaque avec le 14 e top 14 avec Uncharted The Lost Legacy qui est lui aussi à 84% mais avec 100 tests cette fois cette extension sortie en 2007 ce stand alone d'Uncharted 4 quand les jeux sont à égalité ça va être le nombre de test qui va euh, bah, qui va euh, établir les places parce que forcément vous imaginez que si un jeu a eu que 20 tests et un qui a eu 100 tests et ben c'est quand même plus euh, honorifique d'avoir une grosse note s'il y a 100 tests que s'il y en a 20 hein. donc forcément voilà donc, 14e Uncharted The Lost Legacy, les aventures euh, de Chloé Fraser et Nadine Rost euh, qui partent à la recherche de la défense de Ganesh euh, en Inde, qui est un très très bon euh, stand-alone, même si pour moi ça ne vaut pas les aventures de Nathan Drake parce que il manque justement Nathan Drake. 13e Uncharted Nathan Drake Collection qui est sorti en 2015 sur PS4, 86% de Metascore avec 78 tests. Donc là encore, et on voit un. Tous les jeux Naughty Dog, sont dans, dans les, les 16 jeux Naughty Dog sont dans le top 80%. Mais en plus de ça, c'est que les, les, les trilogies ou les remastered ou les extensions qui sont là. Euh, donc c'est pour vous montrer la qualité des jeux Naughty Dog. Et donc là, Uncharted de Nathan Drake Collection, c'est une compilation regroupant Uncharted, Uncharted 2 et Uncharted 3 en remastered en 1080p sur PS4. Euh, on y reviendra un peu plus tard. 12ème Jack 2. Hors la loi, avec un méta de 87%, c'est énorme. Vraiment, les jeux Naughty Dog sont ultra quali. Ce jeu sorti en 2003, 47 tests pour atte atteindre cette note de 87%. Donc voilà, on, on est vraiment dans le haut du panier, donc là c'est les deuxièmes aventures de Jack, on est pour la première fois dans un jeu open world pour Naughty Dog, c'est quand même la, la, le gros changement pour ce jeu, pour ce studio qui faisait à la base que du jeu de plateforme, euh, et donc euh, bah voilà, c'est apparemment des aventures qui sont meilleures que celles de Jack 3, mais pas aussi bon que celles de Jack and Dexter, euh, Combien, dans quel top va être Jack and Dexter, quelle est la nôtre, on ne sait pas, mais en tout cas j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. On arrive déjà aux portes du top 10 avec en 11ème position, Uncharted Legacy of Thieves Collection, qui est sorti sur ps 5 il y a quelques semaines et qui obtient... Elle aussi, la note de 87% mais à travers 76 tests. Donc encore une fois, une compilation qui regroupe Uncharted 4 et Uncharted 2 Legacy en version ultime en 4K jusqu'à 120 FPS avec la compatibilité DualSense sur PS5. Et ça devrait arriver incessamment sous peu sur PC. Les premières rumeurs évoquent le mois de juillet. Donc voilà pour pouvoir découvrir Nathan Drake et Chloé dans leurs ultimes aventures. Et le top 10 on l'atteint avec Crash Team Racing 88% par l'intermédiaire de 20 tests. Ce jeu sorti le 20 octobre, jour de mon anniversaire, il n'y a pas de hasard les amis. 1999 et donc voilà c'est pour moi l'un des meilleurs jeux Naughty Dog, l'un des meilleurs jeux de l'histoire. C'est le quatrième Crash Bandicoot et après avoir attaqué Mario sur son, sur son domaine de la plateforme, Crash l'attaque sur les courses de karting et c'est un jeu complètement dingue euh, qui pour moi reste l'un des meilleurs jeux à ce jour je suis désolé et Crash Team Racing Nitro Fuel c'est pareil. 9 Neuvième on arrive vraiment dans le top 10 là des meilleurs jeux Naughty Dog, 9 9e Uncharted qui a lui aussi 88% de Metascore mais à travers 66 tests. Pour ce jeu sorti en 2007, les premières aventures de Nathan Drake, les premières aventures d'Uncharted sur PlayStation 3 qui nous a tous mis une claque monumentale. La recherche d'Aldorado, bref, la rencontre avec Sully, la rencontre avec Elena, un immense coup de cœur, un immense jeu et c'est totalement mérité. Huitième, Jack and Dexter de Precursor Legacy qui obtient 90% de Metascore à travers 35 tests pour ce jeu sorti en 2000 ans, le premier jeu sous l'ère PlayStation, lorsque Naughty Dog avait été racheté par Sony de manière officielle. Et donc l'occasion de découvrir bah, ce duo iconique auquel les joueurs vont énormément s'attacher et dont on espère qu'ils vont revenir très très bientôt, euh, au moins par l'intermédiaire d'un remake de trois premières opus, parce qu'il nous manque Jack and Dexter, là on partait bah, justement à la, à la recherche d'orbre précurseurs pour pouvoir sauver un peu le monde, euh, faire face à cette écho euh, bizarre, l'écho noir, etc. C'était vraiment euh, un jeu de plateforme très intéressant, beaucoup plus mature que Crash Bandicoot, et euh, j'en garde un très bon souvenir. 7 Crash Bandicoot 3 Warped avec 91% de Metascore pour 12 tests pour ce jeu sorti sur PlayStation en 1998 le voyage dans le temps de Crash Bandicoot avec les différents, différents environnements que ce soit futuriste, mais aussi le temps des pyramides en Égypte, le temps médiéval, euh, j'ai adoré c'est mon Crash Bandicoot préféré en termes de plateforme, et à côte à côte avec Crash Bandicoot 2, le premier Crash Bandicoot est beaucoup trop dur, moi je rage complètement dessus, euh, mais on le fera on le fera en marathon sur ma chaîne Twitch qui devrait se lancer normalement fin avril ça prend beaucoup de retard, malheureusement j'ai beaucoup de travail mais là ça y est, on est dans les, dans les dernières lignes droites, et la chaîne Twitch va être lancé et on va faire des jeux Naughty Dog, des jeux Rockstar, etc. Et on fera un marathon de Crash Bandicoot pour que vous puissiez me voir rager, parce qu'en vrai je suis un rageux sur les jeux. Euh, donc voilà. On approche du top 5 avec en sixième position Uncharted 3 L'Illusion de Drake euh, sorti en 2011 qui obtient 92% de Metascore avec 97 tests, c'est énorme Et donc les, les ultimes aventures de Nathan Drake sur PS3 qui part dans le désert du rub Al Khali à la recherche de la cité perdue de l'Atlantis la, de des Sables euh, nous a marqué, nous a tous marqué et a marqué la presse mondiale avec ce score exceptionnel. Mais du coup, les 5 premiers jeux Naughty Dog, jusqu'où ils vont aller et ben, On va voir ça tout de suite puisqu'on attaque avec le top 5 c'est Uncharted 4 à fils Hand qui obtient 93% des, euh, de Metascore à travers 113 tests. Ce jeu sorti en 2016 et qui était clairement en avance sur son temps, on va pas se mentir. En 2016, quand Uncharted 4 sort sur la PS4 normale, la PS4 Pro n'était même pas sortie. Bah, Naughty Dog était en avance. Naughty Dog était dans le futur, puisque même à ce jour, en 2022, rares sont les jeux qui arrivent à se hisser à la hauteur de Uncharted 4. Et je peux vous assurer que même The Last of Us Part II n'est pas autant au point euh, techniquement et graphiquement qu'Uncharted 4. Ça se voit pas forcément à la UNU, mais pour avoir pu discuter avec des développeurs, euh, voilà, il y a vraiment eu euh, une prouesse incroyable sur Uncharted 4. Euh, la dernière aventure de Nathan Drake, on part, sur le trésor on part à la recherche du trésor perdu de Henry Avery. Du pirate Henri Avry, et on a des, des, des, des décors fantastiques avec Madagascar, Libertalia, rien que là d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Euh, la relation des personnages, l'écriture des personnages, Nathan, Elena, Sully, bref, un chef-d'œuvre, une masterpiece. Il faut, il faut jouer au Uncharted, mais commencer par le premier, vraiment, commencer par le premier, c'est très important. Quatrième, on approche du podium, c'est The Last of Us. Partie 2 qui obtient lui aussi la note de 93% à travers 113 tests. Donc on rappelle, c'est quand même le jeu le plus récompensé de l'histoire du jeu vidéo à travers 121 tests. C'est le jeu Naughty Dog qui a été le plus testé. 93% pour ce jeu sorti en 2020 et qui, on le rappelle, est à ce jour le jeu le plus récompensé de l'histoire. C'est l'une des plus beaux, beaux chefs-d'oeuvre de l'histoire du, du jeu vidéo, tout simplement. Et je suis désolé pour ceux qui n'ont mal compris le jeu, qui ne peuvent pas et qui trouvent qu'il est pourri, etc. Malheureusement, je pense que vous avez un petit peu mal compris le message de Naughty Dog et tout cela. On y reviendra peut-être lors des lives que l'on prépare également sur Dogs Live pour parler de tout cela, mais c'est bah un chef-d'oeuvre, c'est incroyable, la réalisation, la narration, les personnages, les rebondissements, euh, le déni, parce que bien entendu que lorsqu'on joue à The Last of Us Partie 2, on est dans le déni complet. Moi aussi le premier, j'ai haï le jeu au début, il hein. faudra que j'en parle dans, dans cette histoire. Hein parce que mine de rien c'était il, il y a deux ans c'était au lancement de Naughty Dog Mag mais la première fois que j'ai terminé The Last of Us Part 2 je ne l'ai pas aimé, hein. il a fallu que je fasse une deuxième run pour le digérer mais voilà c'est un jeu qui bouleverse c'est un jeu qui nous sort de notre zone de confort euh, et bah voilà, qui nous procure des émotions incroyables, qui nous fait remettre en question c'est un coup de maître de Naughty Dog bravo on arrive dans le top 3 avec The Last of Us Remastered qui obtient la note de 95% avec 66 tests effectués. Euh, donc ce jeu sorti en 2014 sur PS4 qui était tout simplement The Last of Us en meilleur avec le DLC Left Behind et là, ben voilà déjà... Euh... On va y en parler après parce que The Last of Us premier du nom n'a pas été cité. Il reste deux jeux. Quels sont les deux jeux? Et eh ben, et eh ben, et eh ben en top 2, en deuxième position, justement, c'est The Last of Us, qui a lui aussi une note de 95%, mais à travers 98S sorti en juin 2013. Et là. Et là, mais c'est la. C'est la claque monumentale. C'est la claque monumentale, celle que. Moi je n'ai pas vu venir en tout cas. Une narration incroyable, des personnages attachants, une, un jeu difficile. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Qu'est-ce qu'on peut dire de plus si ce n'est que c'est vraiment mais, mais un coup de maître là encore de Naughty Dog, une, une écriture de Neil Druckmann et Bruce Trailly qui est incroyable. Bref. Voilà, J'ai aussi envie de rejouer, on va aussi faire un marathon The Last of Us sur, sur Twitch, on va faire beaucoup de marathons, surtout des jeux Naughty Dog, hein, je peux vous le garantir, on va tous les faire je pense, euh, les Crash Bandicoot, les Jack and Dexter, les Uncharted, etc. Mais quel plaisir Et du coup, en première position, vous l'aurez compris, ce sont les aventures de Nathan Drake avec Uncharted 2 Among Thieves qui obtient la note de 96% à travers 105 tests, le jeu sorti en 2009 la, la route vers Chambala, la flotte perdue de Marco Polo... Euh, putain mais que dire que dire tellement, en fait, le gap est important entre Uncharted 1 et Uncharted 2 en, autour de la, de la technique, de la narration, etc. C'est une masterpiece, voilà, tout simplement, il faut jouer au Uncharted, je vous le dis, il faut jouer euh, au, au jeu au jeu Naughty Dog, au The Last of Us, et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que sans doute vous y avez joué, donc j'attends dès maintenant vos retours dans l'espace commentaire, dites-moi les jeux que vous avez préférés. dites-moi votre top, etc. Dites-moi si dans la liste vous êtes surpris, s'il y a certains jeux que vous voyez plus haut, d'autres que vous voyez plus bas, etc. En tout cas,